Réaliser. Nous avons un business, quel que soit X, et puis nous touchons à énormément de choses et chaque chose représente vraiment un bouquet d'erreurs qui va nous piéger euh, à tout moment et c'est tout à fait normal. Par exemple, les, les, les principales erreurs, blocking des boutons. par exemple créer une agence digi, digitale, des erreurs fatales.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 mon article. Alors, enquête de satisfaction, c'est une enquête de satisfaction client. Six erreurs à éviter. Alors, il y a de la moitié. Euh, il y a quand même des, des, euh, des paragraphes. Commencez par la question personnelle